Euh, alors, ce qui a été utile pour moi, c'est de m'apercevoir que j'allais pouvoir travailler avec des personnes. En fait, parce qu'en fait, ce club climat, avant de venir ici, me faisait peur dans le sens où je voyais en fait des entreprises, des gens euh, dans le milieu professionnel très actifs, très euh, performants, très. Enfin, je, je le sentais comme ça du peu de contact qu'on a eu. Et je me suis dit, oh là là, je ne vais pas coller à la chose. Et là, en fait, j'ai senti une autre dynamique. Je me suis dit, ben bah non, on va pouvoir euh, extraire, euh, en fait, euh, les vraies personnes derrière et, et oser euh, voilà, s'exprimer. Donc ça, je suis bien contente parce que je pense qu'on va y arriver. Voilà, <rire> je pense qu'on va y arriver. Alors, Ce que je retiens d'utile pour moi dans cette euh, journée, c'est la distinction entre collaborer et coopérer qui est assez euh, fondamentale euh, et l'importance euh, du lien entre les individus dans la coopération, euh, j'en perçois tout le, tout, toute l'importance en fait euh, il se trouve que j'ai de très chouettes collaborateurs autour de moi qui avaient senti que c'était important au sein du Club Climat, mais du coup, je comprends à quel point ça l'est, d'autant plus aujourd'hui. Ce que je retiens d'utile pour moi, et dont je peux déjà me saisir, c'est, je pense, un des principes d'action de la coopération, là, qui est intention et, et comportement. Et je prends conscience, euh, je crois que j'ai... J'en avais un peu conscience, mais ça me l'a d'autant plus, euh, effectivement, incarné, ce fait-là, que euh, lors de, de, de réunions euh, que je peux avoir comme ça au, au sein de, du conseil municipal ou des commissions, en tout cas, euh, je, je peux parfois être un peu, sans doute, un peu agacée par euh, la, là où peuvent en être les gens, ou dans leur immobilisme, dans et, et peut-être que cet agacement, forcément, il transpire mmh. et, et il est contre-productif et j'en ai vraiment pris conscience là, donc ça sera essentiel que j'y travaille parce que ça va, sinon c'est pas ça qui va faire avancer la cause, la bonne cause. Ouais. Dans les... Dans les, dans les douze principes là, qui, me, qui me questionnent assez, c'était la place que l'on prend et la place que l'on nous laisse, qui tourne un petit peu dans ma tête et puis qui va continuer à tourner un petit peu, je pense, dans les jours le, le qui, qui vont venir. Cette journée m'a permis d'incarner les choses. En fait, je trouve à plusieurs niveaux. J'avais eu le plaisir de pouvoir faire seul, finalement, ce que vous proposiez. Anne et Patrick dans les webinaires, mais mmh. c'était seul. Donc là, c'est avec vous, avec vous tous. Et du coup, ça m'a permis de vivre les choses différemment, de remouliner tout ça à l'intérieur, de voir aussi là où j'avais avancé sur certaines dialogies. Donc ça, c'est oui. chouette. C'est vraiment un, un, une vraie chance que de pouvoir se, se poser, d'être dans cette posture aussi d'apprenant, d'acteur apprenant aussi. Mmh. Il y a les, les, deux, les deux aspects. C'est pas magistral, c'est une participation de chacun. est ce qui me viendrait un petit peu je reprendrai, j'ai commencé par prendre à des principes d'action et, et et ce qui me viendrait pour le, le clore un petit peu cette ce retour à soi, ce serait diversité et unité. Il me vient la maxime latine qui est e pluribus unum, de la diversité à l'unité et je trouve qu'il caractérise bien tout ce qui a pu se passer entre nous tous durant toute cette journée avec des, des pluralités de provenance, de personnalité, d'individualité, de, de, de, de vie, d'histoire, de, de projet, etc. Et pour autant, je perçois et je perçois beaucoup d'unité et ça c'est très agréable. Ce qui est important pour moi, c'est aussi de comprendre que euh, je suis une partie de la question et je suis une partie du processus et donc du coup j'influence aussi la manière dont le processus se déroule euh, et que finalement coopérer ça peut être un art de vivre